Salut, c'est Guillaume, c'est tout d'abord pour vous, vous souhaiter de bonnes vacances. Et puis pour vous faire un petit bilan du comité technique académique euh, qui s'est tenu euh, la semaine dernière, mardi, avec euh, normalement un bilan de rentrée, mais en fait ça n'a pas été un vrai bilan de rentrée, puisque à toutes les questions que la FSU a posées, soit on n'a pas eu de réponse, soit on a eu des réponses totalement euh, évasives ou hallucinantes. Euh, par exemple, sur le, la scolarisation des élèves handicapés, eh bien euh, le rectorat nous répond « Oui, il y en a environ 100 élèves qui attendent encore euh, un AVS pour les aider, mais on n'a pas le chiffre exact. » Euh, sur Parcoursup, ah ben, on ne peut pas vous faire de bilan, on ne peut pas vous donner de réponse parce que vous savez, euh, il y en a plein qui se sont inscrits et qui ont trouvé des formations en dehors de la plateforme. Alors vous comprenez bien qu'on ne peut pas vous donner de réponse. Euh, sur les ouvertures de division. Ah oh ben oui, mais vous savez, les chiffres des effectifs, c'est pas exact. Et donc, toutes les réponses ont été à l'avenant. Donc, en fait, la seule organisation syndicale qui a véritablement hurlé et qui s'est plainte de cette situation, c'est bien évidemment la FSU, avec une longue déclaration que nous avons lue en ouverture pour demander qui gouvernait et qui pilotait cette académie. Et donc, nous avons obtenu à la fin de ce CTA que pour la réforme des lycées, il y ait un groupe de travail préalable avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives pour pouvoir faire un point complet et faire des propositions sur la nouvelle carte des lycées qui prendra place à la rentrée prochaine. À bientôt